Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune, la pleine lune qui arrive dans le ciel ce lundi 16 mai 2022. Qu'est-ce que c'est qu'une pleine lune On connaît maintenant, elle, elle se... bon, je vais vous raconter... Le... Le mécanisme de la pleine Lune, on va parler des influences tout à fait particulières qui se perdent dans le ciel à l'occasion de cette pleine Lune. Il y a un aspect un peu compliqué avec Saturne. Et puis à la fin, je vous ferai un succès développé sur les influences que peuvent avoir les liens entre Soleil, Lune et Saturne, surtout au moment de la naissance, parce que c'est quelque chose qui est dense quand même. Hein, au niveau des ressentis, ça va vous faire écho, euh, j'ose l'espérer. Voilà l'idée. Allez, pleine Lune qui se réalise, on l'a vu, lundi, 9, euh, lundi 16 mai 2022 à 4h15 du matin en temps sidéral, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'il y a un petit décalage du temps toujours à réajuster en fonction de l'endroit où on est, latitude-longitude. Ici en métropole, en gros, ça fait à 6h du matin, donc pleine lune ce lundi 16 mai à 6h du matin qui va se réaliser dans l'axe soleil en taureau, lune en scorpion. Soleil en taureau, lune en scorpion. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire que vous allez, nous allons subir, nous allons avoir dans le ciel un aspect euh, contrariant, hein, parce que nous, on est sur Terre, on est au centre, à la bonne blague, hein, et d'un côté, vous avez le Soleil, de l'autre côté, vous avez la Lune, et les deux forment ce qu'on appelle un carré, une tension avec une planète qui s'appelle Saturne. Saturne qui n'est pas euh, la planète la plus arrangeante, la plus douce, la plus souple possible, c'est pas non plus dramatique, mais c'est quand même un point de cristallisation assez aigu. Qui sont les quatre qui vont devoir faire attention durant ce lundi 16 mai Je vais regarder tout de suite ce qui coince et puis ensuite on regardera tout ce qui fonctionne, parce qu'il y a toujours 90% de choses qui fonctionnent et il y a 10% de points de crédibilisation, on va commencer par ça. Si vous appartenez au troisième des camps, taureau, scorpion, lion, verso, faites Plutôt attention cette journée de lundi à éviter les rapports de force, à éviter les obstacles, les tensions, les, les, les contrariétés, les, les prises de bec, les positions radicales, les, les, les prises de position tranchées, les, les fins de non-recevoir, enfin bon, tout ce qui euh, correspond à des, à des agacements, à des montées d'émotions, à des saturations, c'est une zone à risque, soyons lucides, abordons-le en toute simplicité. Voilà, pour vous quatre, faites attention. Idem, si on a un ascendant ou une lune ou une planète dans ces quatre positions-là, hein, que ça soit, on l'a vu, troisième décan taureau, troisième décan scorpion, troisième décan verso, troisième décan lion, lundi, on laisse courir, on est souple, on est arrangeant, on est arrondissant, on est simplifiant, on, on laisse passer, tout simplement cette période-là. Pour tous les autres, tous les autres, par quatre, quatre petite séquence, c'est vraiment minoritaire pour tous les autres. Alors ceux qui bénéficient paradoxalement des influences contrariantes, hein, j'ai deux énergies, une direction. Il y a ceux qui vont bénéficier, qui vont savoir gérer, qui vont bien appréhender, s'appuyer sur à la fois cette interaction un peu tendue entre les prises de conscience et l'intuition plus marquée. Quand les angles sont heureux, c'est complètement différent. Les privilégiés, en quelque sorte, qui peuvent bénéficier de cet apport d'énergie en matière de transformation, Alors, voyons ceux qui qui euh, l'influence est positive maintenant, ce sont mes 3e décan cancer, mes 3e décan vierge, mes 3e décan scorpion, non, pas scorpion, non, non vous êtes en plein dedans, mes 3e décan capricorne et mes 3e décan poisson. Vous quatre ce qui s'annonce avec cette pleine Lune peut être, à l'inverse, un élément déclencheur, libérateur, de mise en lumière de ce qui peut être bloqué depuis longtemps. On met ça sur le tapis, on met tout ça à plat, on fait le point lucidement. Euh, ça permet de faire avancer, si on ne se laisse pas piéger par ce système de tension ambiant, ça permet de faire avancer de façon importante tout ce qu'on souhaite faire débloquer. Donc c'est quand même un apport extrêmement positif. Voilà pour l'influence de cette pleine Lune. L'aspect avec Saturne, est une complication supplémentaire. Je vous en parlerai en fin de vidéo parce que c'est quelque chose d'assez, assez, assez aigu. Quand on a ça au moment de la naissance, ce n'est pas un élément simplifiant. Je vais vous faire un petit laïus là-dessus. Je pense que ça vaut le coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel Parce que là, j'ai parlé euh, de ce qui était directement concerné euh, en matière d'influence autour de cette pleine Lune, mais il y a d'autres aspects dans le ciel, il ne faut pas oublier. Le ciel, il est quand même très riche d'éléments différents, variables, euh, qui s'ajoutent comme un orchestre. Chaque instrument va jouer son rôle, et les autres planètes ont aussi une influence, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai Mercure. Mercure, mon suis fan de mercure. Pourquoi je suis un fan de mercure Parce que je suis un mercurien. Donc Mercure, c'est la communication, les échanges, comprendre, s'adapter, analyser les situations, faire tourner les petites cellules grises, c'est un peu le boulot des mercuriens, trouver le bon mot, trouver l'arrangement, trouver le point de concorde, c'est le boulot de Mercure. Mercure est actuellement en Gémeaux. Alors certes, il est dans une phase qu'on appelle rétrograde, mais je ne veux pas qu'on polarise sur un très léger retard où les informations passent avec un, un, tout petit cours de ralentissement, mais ça fonctionne quand même très bien. Mercure, le mental, Mercure, l'intellect, Mercure, l'élément, le, le, le, le verbe, Mercure, l'intelligence, Mercure, l'avant-garde, le, le, hein, c'est l'éclaireur, Mercure. Il a toutes ces fonctions-là, éléments de liaison, clarification. Actuellement, en gémeaux, il est formidablement puissant parce qu'il y a une association naturelle, une association naturelle entre Mercure, la planète de l'intellect, et les gémeaux, comme ça. Il y a un point de liaison, ça correspond à l'époque de la nature où les branches partent dans tous les sens, cette curiosité face à la vie. C'est tout à fait heureux, cette, cette position-là, elle est, elle, est, elle est riche pour communiquer. Et il y a ceux qui sont dans les bons angles, qui doivent en bénéficier à maxima. Profitons de cette influence de Mercure dans un endroit où il est si puissant. Hein, qui sont les gagnants, entre guillemets, sont mes gémeaux, mes balances, mes versos, mes d'air, Mercure est en d'air, il favorise mes d'air, vous trois, en ce moment, les idées sont lumineuses, la créativité chez les Gémeaux, elle est top. Chez, chez mes versos, pareil. En ce moment, on, on a ce petit coup d'avance, on anticipe ce qui arrive, on, on voit venir. Chez mes balances, pareil. Vous avez en ce moment des talents tout à fait délicieux pour trouver le point de concorde, le point de liaison, comment rentrer dans l'oreille de l'interlocuteur, sans aspérité relationnelle. Comme ça, l'information rentre bien. Hein, on s'entend bien, on se cale bien sur la même longueur d'onde. Vous trois, c'est top. Et puis, ce Mercure, qui est en début Gémeaux, veut également du bien à mes signes de feu, en amont en aval. Alors, qui est en aval Mes béliers, en ce moment. On peut exprimer les choses avec talent, sans être obligé d'être offensif, offensif ça passe pas hein. mais si on le fait avec rondeur parce qu'il y a d'autres choses pour vous, mes béliers qui vous attendent vous allez voir, il y a un gros morceau là et puis également pour Mélion en ce moment, vous, vous avez une capacité naturelle à voir l'ensemble des situations de façon assez naturelle, spontanée, vous comprenez l'idée directrice du raisonnement d'une situation de façon un peu un peu naturelle, rapide intuitive, immédiate dirons-nous le fait qu'il y ait Mercure qui le veut du bien ben ça permet d'être plus fluide dans la retransmission de l'information on peut s'autoriser à rentrer plus dans le détail pour fédérer plus largement autour de soi, en ayant les oreilles qui s'ouvrent et qui comprennent les raisonnements parfois en escalier qui sont différents du vôtre, ont besoin de davantage de pédagogie, mais Lyon, jouez sur cette corde-là, vous avez tout à y gagner, ça, c'est tout bon, Mercure c'est dit. J'ai également toujours des planètes qui sont dans le signe du poisson, j'ai Mars, l'action qui va se rapprocher de Neptune, l'inspiration, Mars, la volonté en poisson, attention... Les visons des idéaux, essayons d'être dans l'utile, essayons de bien faire. Pour qui Mars-Poisson, conjoint-Neptune. On est dans une quête de recherche d'être dans l'utile, pour qui Très bon en ce moment, les prises de décision qu'on prend, qui vont dans cet état d'esprit, qui encouragent à être dans des, des engagements, de, de volonté de bien faire, de générosité, d'être de, de, de, utile au collectif, au groupe, à ceux qu'on aime. Qui, avec ce Mars-Neptune, en Poisson, mes Poissons, mes cancers, mes scorpions, vous trois, l'apport Mars-Neptune, il est optimal. Mais également ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, à savoir mes capricornes et mes taureaux, vous cinq, l'action, intuition Neptune, inconscient collectif Neptune, ressenti Neptune, en liaison avec Mars la volonté, l'action l'effort... Vous cinq, vous êtes dans des spirales où ça marche mieux que d'habitude quand on est dans cet état d'esprit-là avec des objectifs qui consistent à apporter sa pierre à l'édifice de cette dynamique collective dans laquelle on va se placer. C'est tout à fait judicieux et c'est surtout extrêmement utile pour tous. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai euh, ben, j'ai vu euh, mes signes de Terre avec euh, ce Soleil qui est en taureau, on l'a vu. J'ai vu mes signes d'air avec euh, ce Mercure qui est en gémeaux. J'ai vu mes signes d'eau avec ce Mars qui est en poisson. Regardons à présent l'autre gros, mais gros, gros, gros morceau du ciel. C'est l'arrivée de Jupiter en bélier. Alors, il y a deux planètes actuellement en bélier. Il y a Vénus. Hein, Vénus, l'amour. Pour, pour mes béliers, c'est pas mal. Il y a du charme en ce moment pour tous ceux qui ont des planètes en bélier. Et puis, il y a une l'arrivée de Jupiter. Jupiter qui est arrivé là euh, depuis, je crois, mercredi. Euh, Jupiter est arrivé en bélier. C'est un truc, mais énorme, Jupiter. Jupiter, il accomplit son cycle de révolution en 12 ans, donc il fait un signe par an, pour faire simple. Et euh, son arrivée en bélier redémarre un cycle, parce que l'année astrologique démarre avec le printemps. La vie redémarre. Et Jupiter qui arrive là, amorce un signe de 12 ans, il va rester jusqu'à fin octobre dans le signe du bélier, il va apporter une énergie, mais absolument formidablement productive d'optimisme, de, de, de, de chaleur, de, de, de, de joie de vivre, de, de recherche de solutions heureuses, de, de gouttes d'huile dans les rouages, de, de, de rondeur, de générosité, de chaleur, d'enthousiasme. Voilà ce qu'apporte Jupiter. Si on sait le saisir, c'est un état d'esprit. La chance est un état d'esprit, voir le bon côté des choses. Et Jupiter, là, qui rentre en bélier, il va être particulièrement productif pour mes signes de feu. Voilà, voilà, J'y arrive les signes de feu. Donc, formidable période à saisir, à construire, à, à structurer pour mes béliers. Jupiter chez vous, c'est extra. Hein, avec Vénus et Jupiter, les deux plus belles planètes qui soient pour favoriser la chance, l'affect les liens aux autres, on ne saurait rêver, meilleure conjonction Vénus-Jupiter. Voilà. Pour mes béliers, pour mes lions, pour mes sagittaires, vous trois... Vous êtes les méga gagnants de ce ciel tel qu'il se, qu se présente, prédispose, se met en place actuellement. Jupiter et Vénus super pour mes béliers, le charme, la rondeur, l'efficacité, l'optimisme actif. Pour mes lions, tout ce qu'on met en place en ce moment a toutes les chances de démarrer sur des bonnes bases. On, on, on retrousse les manches comme j'aime le faire, le dire surtout, hein, le faire aussi, hein, tant qu'à faire. Et puis on y va, on avance, hein, on, on redouble d'efforts, mes lions. Tout ce qui se démarre là en ce moment m'intéresse, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis mes sagittaires, donc c'est la planète maîtresse, n'oublions pas, Jupiter est votre planète maîtresse, c'est-à-dire que cette chaleur, cet optimisme, cette joie de vivre cet élan vital, cette disposition heureuse à aller vers les autres avec Jupiter c'est un aspect magnifique ça fait longtemps que vous n'avez pas eu des aspects comme ça hein. mes lions, mes sagittaires et mes béliers ça fait un bout de temps que vous attendez ce passage qui, qui arrive hein, là depuis le 10 mai jusqu'au 28 octobre ça fait partie des périodes clés, clés, clés dans la vie elles sont rares, hein. Jupiter il fait 12 ans tous les 12 ans, il arrive. Donc là, faut rien me louper de ce qu'on met en place, il faut y aller. Il faut y aller positivement, être dans les clous, être dans les clous, surtout être dans les clous. Jupiter, c'est la loi, l'ordre, respecter le rythme, les systèmes dans lesquels on évolue. Tout ce qui se met en place là, c'est du bonheur très très très vraiment très positif et puis euh, je voudrais je vais terminer par un aspect un peu particulier qui est ce qui se passe dans le ciel cette semaine autour de cette pleine lune euh, le, le, on, je vous ai parlé bon, pleine lune hein, soleil euh, 25 degrés taureau opposé lune 25 degrés scorpion jusque là c'est ok et puis forme ce qu'on appelle un double carré c'est une demi-opposition 80 degrés avec Saturne Saturne qui est la planète plutôt de l'hiver, du froid, des freins, du doux, du ralentissement, des restrictions... On se le tape depuis euh, depuis 2020, il était en Capricorne, après on a eu des obstacles, et des... c'était assez compliqué. Ben, depuis deux ans, il nous casse les pieds, pour faire simple. Et euh, actuellement, il arrive à la fin du Verseau, donc il va bientôt bientôt partir et changer de signe, mais il est encore là. Et c'est les, les influences qu'on a structurellement au moment de la naissance, entre un Soleil et un Saturne en carré, comme c'est le cas de ce qui se présente là... Ça peut, dans les premières années de la vie, ceux qui, sont, qui ont ça dans leur ciel à la naissance, je constate, sur une immense majorité des cas, le, le, le, le poids de l'environnement lourd, des doutes, du manque de confiance en soi, des ralentissements, de, de, des obstacles, des actes manqués, des, des, de, de, du fait qu'on on on, n'ose pas, hein, c'est une sorte de boulet aux pieds, qu'on traîne et ça ralentit toutes les réalisations. Et puis, fort heureusement, en général, quand on passe la quarantaine et qu'on s'approprie les mécanismes de Saturne, on apprend à gérer, à voir loin, à structurer, à raisonner sur le long terme, à intégrer les contraintes qui vont avec les systèmes, à ne plus prendre au premier degré tout ce qui nous atteint. Et pareil, parce qu'il y a un autre aspect entre la Lune et Saturne euh, lié à cette pleine Lune avec le carré de Saturne, lorsqu'on est, on est apparu sur cette Terre, lorsqu'on est né avec un une problématique, un carré, une opposition, une conjonction Lune-Saturne, on, on, on développe naturellement le ressenti de, de carence affective, hein, de besoin d'être rassuré, euh, de peur de l'abandon, il y a un tas d'influences comme ça qui sont à travailler pour ne pas se laisser piéger, et ne pas se placer dans des situations au quotidien, émotionnelles, familiales, qui nous pèsent, et tout ça ça prend et tout ça se travaille, il y a des mécaniques de résilience sur lesquelles on peut s'appuyer et de façon à jamais reproduire ces systèmes qui nous ont fait souffrir nous quand on était enfant et l'objectif ça va être de mettre ça en lumière, de le conscientiser donc il y a une réactivation de ceux qui ont souffert de ça depuis leur plus jeune âge, les aspects compliqués entre Soleil-Saturne, Lune-Saturne, etc., et ce qui est en train de se jouer là, qui remet sur le tapis beaucoup de choses qui sont à clarifier, et là où il y a deux éléments concomitants qui sont intéressants, et je terminerai là-dessus, c'est un, la présence de Jupiter en billet qui redémarre plein pot pour voir le bon côté des choses, et la présence de Mercure qui est en gémeaux, qui facilite, qui favorise le verbe, la clarté d'esprit, la communication beaucoup plus douce et plus fluide, voilà le climat euh, de ce que je voulais partager avec vous autour de cette pleine lune, un peu, un peu tendue, il est vrai. Mais bon, rien n'est jamais dramatique, on regarde le bon côté ensemble. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, merci pour vos adorables petits likes, qui me font toujours extrêmement plaisir, et puis on se dit à très vite, à bientôt, merci.